Et c'est parti pour l'émission Radar en direct de République, radio anarchiste diffusée à République, du 25 mai 2017. Voilà, c'est l'émission numéro 18. Et donc nous avions terminé la dernière fois, malheureusement notre ami Pierre Mejachkovski n'est pas encore là, euh, sur la mémoire, l'importance de la mémoire et le langage. Et par rapport à ça, peu avant le démarrage de l'émission, je discutais avec mon ami Bruno Coelho, qui m'apprenait qui qu'il avait été sollicité par rapport à un livre en portugais qui malheureusement n'est pas encore traduit en français pour écrire un petit peu une, même pas une préface, mais pour expliquer pourquoi il avait particulièrement il un coup de cœur pour a, a, a, apprécié ce livre. Et donc j'aimerais à la fois qu'il nous parle du livre et que oralement, il, il, en fin de compte, il travaille son texte oralement pour nous expliquer un petit peu pourquoi ce livre est, est tellement important. En fait, euh, bon, il s'agit d'un ouvrage qui parle d'une ancienne colonie portugaise euh, en Afrique. Euh, c est, c est, elle s'appelle saint Tomé et Príncipe. Ce sont deux îlots euh, qui se trouvent dans l'Atlantique, au large des côtes d'Angola. Et euh, dans les années 50, euh, 53 par là euh, les autorités locales locales je veux dire la, la police salazariste la pide ont commencé à, à mettre à contribution des natifs de l'île et à importer aussi des, des esclaves enfin des esclaves de la main d'œuvre des autres colonies comme le Mozambique et l'Angola pour participer gratuitement à la construction de l'aéroport et de certains autres bâtiments publics bon et il y a eu euh, la fameuse guerre si on appelle ça une guerre parce que ça a été inventé en fait par les, par les autorités locales euh, donc, une guerre, ça a été un terrorisme d'État. Et ils ont commencé à... Sur 100 000 habitants, il y a eu 1% de la population qui a été massacrée. Mais quand je dis massacré, c'est massacré par torture et étouffement. Et ce livre, justement, recrée toute cette ambiance avec un gouverneur qui était corrompu, un chef de la police pareil qui étaient tous aussi corrompus et non seulement ça, mais après l'affaire l'affaire a éclaté parce qu'il y, y a eu un avocat venu de Lisbonne pour défendre justement la, les gens des victimes mais l'avocat avait gagné l'affaire, mais euh, le problème c'est que euh, ces gens-là non seulement n'ont pas été inquiétés mais ils ont été promus et euh, quand il y a eu la révolution des œillets, ces gens-là n'ont pas, euh, pas été punis. Alors, ils sont morts de leur pelle-mort, si on peut appeler ça comme ça. Et Est-ce est que euh, c'est est une critique, en fin de compte, de la dictature, du colonialisme euh, du racisme parce que nous la France quand même on a à Madagascar on a, on, a, on a fait quelque chose de pas joli joli du tout après la seconde guerre mondiale il euh, y a eu 200 000 morts euh, voilà dans une colonies françaises euh, et ce sont effectivement les, les gendarmes et l'armée qui ont euh, qui ont euh, torturé et massacré euh, les, les habitants de Madagascar parce que, parce que et, naïvement ces gens pensaient qu'après la seconde guerre mondiale ils, ils pourraient peut-être euh, euh, obtenir euh, leur autonomie simplement le pouvoir de décider euh, euh, euh, comment ils allaient travailler à quoi ils allaient travailler et, et de, de, comment ils voulaient aménager leur territoire et, et bien, l'État français a su leur répondre que non, euh, l'État allait décider à leur place. Et moi je sais que, avant de venir ici, j'ai créé une page pour le 29 mai prochain. Donc lundi prochain, de 19h à 21h, je serai Place de la République. Et donc j'appelle euh, beaucoup de gens... Pourquoi tu as créé cette page Alors j'ai créé cette page euh, 29 mai parce qu'il y a 12 ans, le 29 mai 2005, par référendum, une majorité de Français se sont prononcées contre un projet de traité de constitution pour ce que les politiques d'aujourd'hui appellent malheureusement encore l'Europe et qui n'est que l'Union Européenne. Et donc, moi qui suis anarchiste, on pourrait croire que je donne de l'importance à un vote alors que je dis « ne votez pas ». Eh bien, non, je dis pas « ne votez pas ». Je dis quand, « quand il y a une idée » Quand on est pour ou contre une idée, on doit exprimer. C'est-à-dire que le vote ne doit être que l'expression d'idées. Il ne doit pas être pour ou contre une personne. C'est pour ça que là, actuellement, pour les prochaines élections législatives, j'ai mon autre ami Éric Pététin euh, qui est candidat avec euh, sa fille adoptive Muriel comme suppléante. Je ne soutiens pas la candidature, je soutiens l'ami, je soutiens les idées d'Éric Pététin. Et j'en profite d'ailleurs pour lui passer le, bon, le bonjour s'il nous écoute. Et je dis aux gens de la troisième circonscription de Pau de voter pour Éric Pététain, parce qu'Éric Pététain va leur proposer des choses qu'aucun autre candidat ne, ne leur proposera. Donc, euh, on a déjà vu passage de la publication de tout à l'heure pour le D'accord, donc on est... On, on, est, on fait du direct. Oui, on fait du direct. On est aujourd'hui dans des, dans des choses importantes. Parce que parler de la police politique de Salazar, parler de, de ce que la République française a fait à Madagascar, ou, ou parler de ce qui se passe pour Ali, ou de ce qui se passe pour beaucoup de gens qui ont été assignés à résidence. Beaucoup de gens qui ont des, qui ont des problèmes dans, dans leur vie euh, euh, personnelle ou professionnelle, euh, tout simplement parce qu'ils expriment des opinions euh, qui dérangent. Euh, des opinions qui dérangent, voilà. Tout simplement. Il n'y a, a même pas à aller plus loin. Euh, C'est inacceptable. C'est inacceptable sur le principe euh, du respect de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux sur apparemment des entreprises commerciales qui, qui théoriquement, n'ont pas intérêt à prendre euh, fait ou partie euh, pour une opinion plutôt qu'une autre, eh bien on s'aperçoit quand même qu'il a été mis en place des systèmes informatiques euh, qui vont, en fin de compte, permettre d'empêcher... Certaines personnes listées, donc je pense que ces personnes sont listées, on va désactiver leurs comptes on va laisser par contre des, des faux comptes usurpateurs euh, encore, en, encore en marche, notamment il y en a un qui s'appelle Roger Nimaud, et je tiens à le signaler et qui, qui manque de respect à Éric Pététain vu qu'on y voit... Euh, Gollum du, du, du film Le Seigneur des Anneaux derrière les barreaux avec Marquet Stripeta et donc j'estime que c'est assimiler euh, Eric Peteta une espèce de Gollum c'est-à-dire euh, d'être complètement torturé okay, à, à des vérité, et, de, Angélis, et des années-lumière et lumière oui mais déjà déjà, c'est à des années lumière du fait que moi j'ai toujours défendu Eric parce que j'ai du respect pour ses idées et pour, euh, pour l'individu et donc ce, ce profil usurpe mon identité et en plus manque de respect à une personne pour, le, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. et donc je trouve extrêmement grave euh, que l'on puisse un, euh, laisser ce genre de profil Facebook sur les réseaux sociaux et deux, désactiver le mien qui fait à la fois la promotion de la défense de la liberté d'expression à travers Alliés et ses amis, mais aussi dénonce euh, la gabegie que représente euh, plusieurs milliards d'euros d'investissement obligatoires tous les ans dans des armes thermonucléaires qui ne nous protègent de rien, parce qu'il faut bien comprendre que euh, le 11 septembre 2001, c'est la nation la plus fortement dotée au niveau des armements thermonucléaires qui est touchée par un, par un attentat terroriste, donc, les peuples, ce sont les peuples qui sont touchés par les attentats terroristes, euh, et non les, les États, non les gouvernements, comme on l'a vu en Angleterre récemment. Ceux, qui ont le pouvoir. ceux, ceux, ceux, ceux à qui on, sub... on vole le pouvoir, ces gens-là, on les assassine. Mm -hmm. Et en plus, les gens qui disent qu'ils sont assassinés, qu'ils sont usurpés dans, le, dans leurs droits et même carrément dans leur identité, cela, il faut à tout prix les faire taire. Parce que c'est ce que disait Théodore Monod, qui veut la paix, prépare la paix. Et préparer la paix c'est dénoncer avant tout les manœuvres de tous les gens qui ont intérêt à diviser, qui sont les manœuvres des marchands d'armes. Et donc les terribles, les attentats qui ont eu lieu récemment euh, en, en Angleterre, il faut simplement se dire à qui profite le crime. Certainement pas au peuple anglais, euh, parce que je pense que si j'avais un de mes fils. Euh, qui était mort euh, de l'explosion d'une bombe, euh, je ne pense pas que ce sera à mon avantage. Donc qu'est-ce qui va en revenir Qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça On va retirer de tout ça que l'Angleterre qui a décidé de quitter l'Union Européenne se trouve euh, en difficulté et confrontée à du terrorisme et que. Son... Alors là, il y a une... Les animaux sont nos amis, oui. ils s'expriment, ils ont le droit à la parole. Il y a un chien qui vient, qui, qui, qui vient de s'exprimer. Donc, on, on est... Aujourd'hui, il, il, il faut se positionner. C'est très important. Parce qu'on nous dit souvent, choisissez votre camp. Au présidentiel, on a dit, surtout voter Macron pour euh, ne pas favoriser Marine donc on, on... mais à chaque fois c'est le camp du bellicisme voilà, et moi, nous, moi je dis non, on n'a pas à choisir le camp du bellicisme je n'ai pas à choisir entre Macron et Marine et j'ai refusé de choisir et j'estime que j'ai eu raison et aujourd'hui on ne nous parle pas des vrais problèmes, les vrais problèmes s'il y a du terrorisme c'est parce qu'il y a des pays qui gèrent leur territoire et leur population grâce aux armes et donc ils font taire les gens qui aimeraient que leur territoire soit géré différemment, les gens qui aimeraient pouvoir s'exprimer librement comme Ali, ou alors eh bien, comme, euh, comme, Nathalie. Ces, comme Nathalie, comme cette militante, Nathalie au sein, Pradel, voilà, Nathalie Pradel au, au sein de la SNCF, euh, qui dit, voilà, non, euh, euh, en tant que travailleurs, nous ne sommes pas juste des gens qui, qui allouons notre force de travail, nous sommes des gens, euh, des hommes, qui, qui demandons à être respectés, euh, dans leur chair et dans leur esprit, et que hors de ce respect, il n'y a pas de démocratie ou d'entreprise possible. Et donc, on est, on est bien en face d'une société qui doit se poser les, les, les vraies questions sur ce qu'est la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est qu'on permette à des gens d'effectuer des non-choix à, à intervalles réguliers c'est-à-dire des non-choix en ce sens qu'aucune des personnes ne leur convient, mais qu'il n'y a que ça comme choix. Ou est-ce que c'est laisser la parole à tous et permettre une visibilité à tous au niveau des, au niveau des discours Et donc moi, je penche pour la deuxième option. C'est-à-dire, je pense que nous n'avons pas à fustiger ou à clouer au pilori des personnes. On peut le faire pour des idées. C'est-à-dire moi, quelqu'un qui me dit « je suis pour la dictature, je, dis, je lui dirai ton idée, je n'y adhère pas. C'est pour ça que je n'adhère pas au Front National. » Mais si je rencontre un militant du Front National, je dis « non, il ne faut pas les liquider, il ne faut pas les insulter parce que ce sont des gens qui s'expriment. » Par contre, s'ils expriment une idée comme quoi je dois me taire ou que la société doit devenir totalitaire, alors je dis non, leurs idées, elles, je les combat. Et donc, c'est toute la différence entre combattre des hommes et combattre des idées. Et moi, je combats les idées et, les, et notamment les idées qui prônent la radicalisation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, on veut radicaliser les gens. Même, je dirais, le fait que mon compte soit désactivé demande à ce que les gens se radicalisent. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut que tu, que tu fasses une action violente, on veut que tu te fasses même violence à toi-même, l'idée c'est que tu dois devenir belliciste, c'est-à-dire qu'à un moment tu dois te dire « je dois rentrer dans un combat ». Et moi je dis non, je, je dis justement on doit quitter, on doit briser le cercle du combat, on doit réellement rentrer dans un monde de non-violence, ou dire que les rapports entre les gens aussi ne doivent plus être des rapports de force, on, on ne doit plus dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire euh, on doit faire appel à l'intelligence et en réalité toutes ces personnes qui sont pour la dictature sont des personnes qui méprisent l'intelligence des autres parce que à partir du moment où tu t'adresses à une personne et que tu sais que cette personne est intelligente tu sais que tu, tu n'as pas de choses à expliquer qu'elle n'est pas capable de comprendre par elle-même Voilà. et là je vais laisser la parole à Mélanie parce qu'elle est, elle est venue à radar et j'ai toujours dit que c'est un, un lieu de libre expression et elle a des choses à nous dire. Oui. Bien Mélanie c'est à toi. Parle assez fort parce qu'il y a une ambiance. Oui. Bon, bonsoir à bon, tous. Je euh... <rire> n'ai pas l'habitude d'être filmée. Euh, Je viens pour euh, de l'aide, pas pour moi mais pour un ami. Enfin, je viens de l'aide pour un ami et euh, ça fait 4 euh, semaines qu'il vit dans la rue. Laisse passer l'ambulance. C'est là qu'on voit que c'est du direct. C'est du direct. Donc euh, j'ai un ami qui vit dans la rue depuis 4 euh, semaines. Bon, on lui a payé euh, une chambre pendant neuf nuits. Et euh, le problème, c'est que euh, il n'est pas français. Et euh, c'est pas un problème. C'est un problème pour lui. Non, euh, c'est sûr. sûr que pour nous non, mais pour, euh, pour chercher du travail, si. La situation, là. Voilà. voilà. Et euh, bah, le problème, bah, il a la famille euh, à Paris. Son père, il euh, vit euh, chez euh, sa sœur, qui est donc euh, sa tante. Et le problème, c'est que euh, sa tante ne, ne veut pas du tout le recevoir. Et euh, donc euh, voilà, il est dans la merde euh, littéralement. Et euh, il cherche, euh, ben, enfin, il, euh, il veut faire une rentrée à l'école dans une licence de gestion. Il a fait un BTS, mais sauf que. Comme pour trouver du travail c'est pas suffisant, donc il a été au chômage pendant un an. Il cherche du travail. Bah, et il a, pendant un an il avait cherché du travail, mais euh, avoir juste un BTS, c'est plus, plus suffisant. Donc maintenant il veut euh, faire une licence de gestion pour euh, approfondir. Donc c'était un instrument. Oui. Donc en fin fait, de compte, tu dis aux gens, il y a la page radar. Si les gens écoutent l'émission. Et s'ils ont une solution pour euh, cette mmh. personne qui a un, qui, un BTS de gestion qu'il a euh, J'ai noté quel type de BTS il a, pour être plus précis. Mais en gros, il cherche de l'aide comme euh, une assistante sociale ou euh, des gens pour l'aider, euh, pour trouver du travail, parce qu'il ne peut pas vraiment travailler. Enfin, euh, il ne peut que travailler au black, quoi, selon euh, les lois. D'accord. Le, le, le fait qu'il ne soit pas de nationalité française, voilà. le condonne à des travaux non déclarés. Voilà. Et donc, et donc actuellement, il se trouve dans un statut de clandestin, comme malheureusement pour de personnes, oui. alors, alors qu'il oui, est étudiant. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que font les syndicats d'étudiants pour les, des personnes comme lui Est-ce qu'il s'est rapproché de ces syndicats en, en, en écoutant sa situation Qu'est-ce qu'on lui a répondu bah, Il est allé voir une assistante sociale, mais sauf que ça ne lui a pas servi. Donc, euh, il en cherche encore et euh, il en cherche aussi des. Euh, il a cherché des euh, faits euh, au black. Il a fait de la plonge euh, il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, il, il avait fait il squat euh, d'appart en appart chez des amis. En fait. C'est pas évident. Et euh, pour l'instant, sa famille qui, euh, bah, qui sont du bled au Madagascar justement, et ben, euh, ils prient pour lui pour que ça aille mieux pas évident. D'accord. Donc ben, le, le, le message est passé, malheureusement, ben, par rapport à ça, on sait est tout, rien promettre. Mais par contre, ce qu'on espère, c'est s'il y a des gens qui écoutent l'émission Radar et qui pourraient finir, fournir du travail ben, à, à, à, à, à, à, à le gâche. Oui. Voilà. Et qui devraient pouvoir poursuivre ses études en France. Mais pareil, s'il y a des, des gens de syndicats étudiants qui entendent. Euh, ce témoignage, et eh bien qu'ils prennent contact avec Radio Radar, on pourra donner à Mélanie les coordonnées s'ils ont des solutions à proposer à cet étudiant. Voilà. Et je te remercie Mélanie. Et là, je, on a Pierre Melachkowski qui est arrivé. Alors je, je ne sais pas s'il a le feuilleton. Et donc on va passer au feuilleton euh, euh, de Pierre, ce qui va nous faire euh, une petite pause. Allons-y pour la pause. <rire> Poursuite de l'édification de la barricade. Je ne suis pas un point d'indice. J'ai perdu ma carte bleue. Je ne sais pas où est ma carte bleue. Mon mari est producteur. Il dit qu'il veut un enfant. Et il passe ses soirées à se saouler dans les bistrots du canal. Il est un producteur. Il est le producteur. Et moi, je suis la femme de la productrice. Je ne suis pas Vera. Je suis la femme la productrice, implorant. Je vous en prie, laissez-moi la caméra. Maria a eu un enfant à la fin de sa carrière de chanteuse. Je vais réaliser d'autres films, un enfant. Ce sera votre enfant, l'enfant de notre lumière, de la lumière perpétuelle. Je ne vous demanderai plus rien, je vous le promets, je vous le jure, sur la tête de Maria. S'il vous plaît, laissez-moi juste le matériel pour prendre le son. C'est ça, juste le matériel pour prendre le son. J'ai retrouvé la carte bleue, pour les images, je me débrouillerai, je reviendrai. Mais ne partez pas avec le matériel du son. Je vais vous appeler un taxi. J'ai retrouvé ma carte American Express, pas celle de la prod, mais la mienne. Vous ne serez pas en retard pour prendre l'avion à l'aéroport. Qu'est-ce que ça vous coûte de me laisser le matériel pour prendre juste le son de la voix de Maria Mais en tout cas, c'est fini. Je ne retournerai plus jamais chez mon mari, le producteur. Lui, à lui, reste avec moi. Ils sont descendus de la place de la cathédrale. Ils portent les chemises noires, brunes et vertes de la garde de fer. Ils ont pris les fusils, les gourdins et les couteaux. En tête marche le sénateur, puis les membres du conseil municipal. Derrière eux viennent le comité des chômeurs non assistés, puis la délégation du centre régional. L'instituteur encadre les enfants et tous ils répètent. Oui, pas de chaud, les bobos au boulot. Et puis ce n'est pas fini. Derrière viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations humanitaires. Et ils marchent, ils marchent, unis dans le même élan, afin d'œuvrer, pour le nettoyage de la pourriture, la pourriture des assistés qui ne participent pas au relèvement de la nation. lui Mes chers concitoyens. En vérité, je vous le dis, moi, votre mère, je vous le dis, cette porte, cette porte pourrie, cette porte de l'assassinat, cette porte de l'assistanat qui est le cancer de notre société, nous allons l'ouvrir. La porte fermée. Lui. Une arme. J'ai trouvé une arme. Je remercie l'ONU, l'Europe, le Vatican le croissant sémitique. Lui. Exhibe la dérisoire représentation d'un objet en forme d'arme. Lui. Marc Thurhauf. Tur, Aouf, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la, ouvre la porte, ouvre la porte, la porte, la porte. Il brandit le dérisoire pistolet devant la porte fermée. Fin d'épisode. Je... Moi, moi, personnellement, je parle de la porte, la porte. Ça, ça me fait penser à d'autres choses qu'à une porte, mais ce pas grave, c'est purement personnel. Non, euh... c'est la porte. C'est la porte aussi de peu... Martha Hof, c'était le slogan de Quand le mur de Berlin est tombé, je la veille. La porte, porte de Brandebourg. Ouais. Le port du mur de Berlin. Les, ouais. Les gens d'Allemagne de L'Est disaient Martha Hof, ouvre la porte. Ouais. Mais bon, ça peut évoquer autre chose après, bien sûr. Ouais. C'est un prénom, enfin c'est un nom patronymique qui est très répandu au Québec. Le... La porte. Mais voilà. Et... on... on était parti au début, on a reparlé de la mémoire. Parce qu'on avait, on avait fini par la mémoire et par, et par le langage. Et je racontais que j'avais fait des recherches et que chez les grands primates, il y avait une zone dans le cerveau gauche qui était activée par, par le langage, mais que tout ça n'était valable que pour les primates, parce que par contre, les oiseaux qui étaient capables de résoudre des problèmes avaient, avaient un cortex qui était complètement différent du nôtre, c'est-à-dire qu'il n'était pas plein de circonvolutions, mais par contre, il était plein de. De, de neurones qui étaient capables de résoudre des problèmes extrêmement complexes et que donc à chaque fois qu'on cherche à débusquer l'intelligence dans ses formes ou dans une localisation, on se trompe toujours parce qu'en en fin de compte elle, elle se cache souvent là où on ne l'attend pas et même souvent là où on ne, on ne la croit pas, on pense même qu'elle qu n'existe pas. Et par rapport à ça, et par rapport à l'expression, c'est pour ça que c'était très bien ton témoignage, c'est qu'aujourd'hui, on, on nous parle beaucoup, on nous dit que le chômage s'infléchit, et en fin de compte, il faut toujours revenir à des, à des cas concrets, quasiment personnels, pour comprendre que... Tout ça est plutôt de l'ordre du discours et que le monde ne va pas pire ou mieux qu'avant, mais qu'il va de la même manière et que souvent, ce n'est point tant de malveillance dont nous souffrons que d'indifférence. C'est-à-dire le fait que justement des situations se créent et perdurent grâce à notre indifférence. Et ça, c'était pour revenir sur cette loi OACAS et sur l'esclavage moderne, parce que. Oui. Donc, si, si, si, si les choses vont mal grâce à, nos, à notre indifférence, c'est qu'on est, qu est coupable et qu'on est pêcheur. Non. Donc, on va en enfer. Non, du tout, du tout. C'est-à-dire que c'est en ça que, déjà, le, la culpabilité. Euh, euh, ramener à quelque chose de confessionnel non parce que euh, il n'y a pas besoin on, on peut être laïque et coupable euh, moi je pense que non, mais, donc, donc, donc on est d'accord il y a des coupables les gens sont différents, donc ils sont en coupables, donc les coupables iront en enfer parce qu'il qu y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas coupables et qui peuvent dessiner les coupables. Non. Ça s'appelle une église. Du, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a des, que des coupables et que donc il n'y a pas à y avoir d'enfer, sinon il n'y aurait que l'enfer. Non, non, c'est-à-dire que, et je pense aussi que le fait de faire bien ou mal, déjà personnellement, moi je ne connais quasiment personne qui est capable de faire du bien en le voulant ou du mal en le voulant. Euh, on a sauf, lui, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que on, on, on, croit, on fait parfois du mal en croyant faire du bien, on fait parfois du bien en croyant faire du mal. Et donc pour moi, non seulement c'est pas lié a obligatoirement une culpabilité, mais en plus ce n'est pas lié à une rétribution. C'est-à-dire que ça, c'est un concept, oui, euh, euh, c'est un concept confessionnel des, des, des confessions euh, du, du livre. Euh, monothéiste, ces trois grandes qu'on connaît, les, les musulmans, les, les juifs et les chrétiens. Eux, effectivement, ils ne conçoivent que s'il y a une culpabilité, c'est qu'il y a un péché, et que donc il faut payer cette faute, et donc à, à, à chaque culpabilité doit correspondre une peine. Non Ah donc on est d'accord. Donc c'est bien, ce que je comprends, quand tu dis que la France est coupable des de, de, de, de, de morts qu'il y avait à Madagascar en 1947, ça veut dire que la France est coupable, donc tous les Français sont coupables, donc il y a une catégorie, les coupables, ce sont les Français, ils doivent aller en enfer. Non, non. Du, du, tout. Ah non. du tout, du tout. Du tout, du tout, parce qu'à l'époque où, où ont eu lieu les massacres, les, les malgaches sont français, de la même manière que quand il y a eu des massacres en Algérie, ces Algériens étaient français aussi. Donc, euh, on ne peut pas dire des victimes qu'elles sont elles aussi coupables, si ce n'est que pour moi, il n'y a que des coupables et que des victimes. C'est-à-dire que c est, c est le fait de dissocier la, la victime des coupables, c'est là où est l'erreur. Non, ce n'est pas ce que je fais, justement, et c'est pour ça que je m'en explique. Euh, quand, quand mon fils Elie m'a dit euh, que les camps de concentration, c'était des Allemands, des nazis qui avaient fait ça à des Juifs, je lui ai dit déjà euh, « tu oublies euh, tous ceux qui ont été exterminés et qui n'étaient pas Juifs, et après tu crois que les, ce qu'ont fait les nazis, c'est parce qu'ils étaient Allemands ou qu'ils étaient nazis. » Je dis non, ce qui s'est passé, c'est ce qu'ont fait des hommes à d'autres hommes. Et si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Et c'est pour ça que Pol Pot ou Staline, ce qu'ils ont fait, n'a aucune différence par rapport à ce qui a été fait par le régime nazi. Il s'agit simplement de criminaliser des gens pour une différence quelle qu'elle soit, elle peut, elle, elle peut même être phénotypique sans être religieuse, on le voit bien avec l'Afrique du Sud, et à partir de là, quand la personne est criminalisée, ben, tu peux lui imposer la peine que tu veux, et ça peut même aller jusqu'à la mort, et, et le fait de ne pas considérer la personne comme, comme, un, comme un être vivant, donc capable de, de souffrir, de considérer comme une chose. Moi je crois que le pire c'est cette chosification du vivant, et quand l'homme est compris comme une statistique dans un tableur et justement quand on passe pas par le cas concret et eh bien l'homme est déjà réduit à l'état de choses à l'état oui de chiffres dans, dans des colonnes et aujourd'hui effectivement dans le dans, le, dans ce qu'on appelle le monde du travail qui pour moi euh, spirituellement il n'y a aucune différence entre le monde du travail et le monde de la finance ce sont des mondes où l'homme est transformé en chiffres et en cela, il perd sa qualité d'homme et on arrive à, oui, à ce qu'on pourrait appeler euh, euh, des perversions. C'est-à-dire que euh, sans vouloir faire le mal, on fait le mal. Et je dirais même que celui qui voudrait faire le bien à l'intérieur de ce système ne peut pas faire le bien. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui ont leur propre autonomie. C'est-à-dire tu peux changer les gens qui se... leur de diriger ce système, le système, lui, reste identique. On le voit avec ce qui se passe actuellement dans la Ve République, c'est-à-dire que le, le, le fond du problème est systémique et il ne dépend pas, il ne dépend pas des personnes. Et donc c'est proroger le système qui proroge le problème. Et donc, là-dedans, il n'y a pas besoin qu'il y ait de culpabilité. C'est-à-dire qu'on on, on ne décrète pas qu'il y a des gens sont innocents et des gens qui sont coupables, je ne décrète pas qu'Ali est innocent et que le gouvernement saoudien est coupable, je dis que quand on gère un régime de manière autoritaire et belliciste, quand on investit dans les armes, et eh bien obligatoirement on va être à un moment obligé de persécuter sa propre jeunesse, parce que je ne pense pas que les armes et la guerre soient un avenir enviable pour personne. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Aujourd'hui, je crois que le pire de la mondialisation, euh, c'est que la majorité des jeunes, donc des, des personnes qui devraient être pleines d'espoir par rapport à leur avenir, on, on en fait des gens désespérés et donc des gens facilement radicalisables. Et c'est en cela que le système est extrêmement dangereux. Parce que derrière chacune des exclusions qu'ils prônent, eh bien, on, on crée des gens qui vont trouver de, des solutions dans la radicalisation. C'est-à-dire, dans, dans, le, dans le fait de dire... C'est quoi radical Être, être radical, c'est exactement ce qu'a prêché Nicolas Sarkozy, à travers la tolérance zéro. C'est-à-dire que la tolérance zéro n'existe pas. Il y a un mot, en français, ça s'appelle l'intolérance. Un radical, c'est quelqu'un d'intolérant. C'est-à-dire que, si je suis radical et je suis Front National, quelqu'un qui n'est pas Front National, eh bien, à la limite, on l'élimine. C'est plutôt une bonne chose. Et moi, aujourd'hui, quand j'entends des insoumis qui parlent des gens du Front National comme, comme si c'était des gens aussi qu'on pouvait éliminer, eh bien, je dis ces gens-là sont des radicaux. C'est pour ça que je parle des Fronts Nationaux. C'est-à-dire que le nationalisme est une idée radicale qui conduit souvent à la guerre parce qu'il exclut quoi Tous les gens qui ne sont pas des nationaux. Et, et donc voilà, et, et là on arrive à des idées extrêmement dangereuses, et donc ce ne sont pas des hommes qu'il faut combattre, mais justement les idées, le nationalisme et la pire idée qu'il soit. Voilà, et donc je vais passer la parole à notre ami qui veut dire quelque chose certainement à ce sujet. Bon. Ben voilà, moi ce que j'ai à dire moi, aussi, c'est que quand... Quand on achète des armes aujourd'hui par exemple la france bon je suis pas sûr à 100% mais en tous les cas la france elle est passée de la cinquième puissance mondiale qui vend le plus d'armes dans le monde et la france était le quatrième vendeur d'armes dans le monde il est passé en deuxième en deuxième position les premiers en europe bon je n'ai pas la confirmation exacte des chiffres je ne les ai pas vérifiés, mais ça serait intéressant d'aller voir. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'arme dans le monde. La Chine, par exemple, elle a doublé ou, ou quadruplé sa, sa flotte na, na, navale pour euh, avoir une expansion euh, sur euh, la mer de Chine. Euh, ils vont euh, carrément euh, sur les. sur les. on appelle ça Les, les côtes. Euh, oui. Jusqu'en Australie, euh, le Japon, etc. Donc ils, ils, ils ont une volonté d'expansion. Exp, euh, L'Arabie Saoudite s'est armée aussi. Donc quand on a une volonté de s'armer, c'est qu'il y a quelque chose qui est délicieux. On n'achète pas des armes pour ne pas s'en servir. Je pense qu'il y a une raison à ça. Donc il y a une, pour moi, euh, c'est incontestable. Il y a, en ce moment, j'espère pas, mais en tous les cas, je pense que Ouh, à, travers le monde, un pistolet à travers le monde, euh, on n'arrête pas Ça de s'armer de jusqu'aux dents. Et euh, pour moi, on est peut-être en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Certes, il y en a beaucoup qui disent qu'elle est déjà enclenchée, mais euh, pour moi, il y a quand même une raison à vendre autant d'armes. Euh, C'est pas pour rien. Alors, je, je, vais, je vais passer la parole à Bruno qui voulait, qui voulait rebondir sur le début, cest le nationalisme qui, effectivement, est lié au vent d'armes. Oui, alors Roger, tu parlais euh, du nationalisme. Ces jours-ci, j'étais en train de lire euh, des livres. D'ailleurs, je vois que tu as l'Évangile selon Jésus-Christ. Et j'étais en train de lire euh, des livres euh, écrits par euh, Petro ou un roumain, euh, euh, d'expression française, euh, son un livre que j'ai lu, c'est L'Homme aux yeux gris, qui parle de l'Inquisition de au 15e siècle, juste avant euh, les explorations d'outre-mer. Et euh, après, j'ai lu Incognito, dont Pierre euh, connaît aussi. Ces livres-là, je les ai, ai lus plusieurs fois. Et euh, Incognito, c'est... C'est l'Inquisition, mais du, du régime stalinien. Et je voulais dire que le nationalisme, il y a beaucoup de nationalistes qui se comportent que, comme des inquisiteurs. Comme des inquisiteurs. Et tout fanatisme, c'est un peu l'Inquisition. Voilà. Et moi, moi, ce que je voulais rebondir sur les ventes d'armes. C'est-à-dire les ventes d'armes, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on vend plus d'armes que jamais aujourd'hui, le, le, le problème c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que comme, tout, comme tous les produits manufacturés, les armes euh, sont touchées par une obsolescence qui n'est pas obligatoirement programmée. Et euh, normalement, les, les cinq euh, puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont adhéré au fameux traité TNP, traité de non-prolifération, qui stipule que théoriquement les armes thermonucléaires ne peuvent pas être euh, améliorées, elles ne peuvent pas faire l'objet d'améliorations. Donc on fait croire à chaque nouvel accord, qui s'appelle START, SALT ou autre, qu'on qu les reconditionne. Et en fin de compte, on, moi j'ai appris récemment que, pour ne pas la citer, mais disons la Fédération de Russie possédait aujourd'hui un missile nucléaire multitête, qui s'il était utilisé sur un territoire comme la France, euh, permettrait d'annihiler totalement l'ensemble du territoire français par le feu nucléaire avec un seul missile. Donc quand, quand, la, marine, quand la marine chinoise est venue pour acheter des torpilles Squall, il faut bien voir qu'on a coulé le sous-marin soviétique qui faisait la démonstration avec tout son équipage, euh, on a exfiltré les amiraux chinois qui étaient venus voir la, la mise en œuvre de cette torpille par euh, cavitation, donc c'est une torpille qui dépasse euh, les 300 km heure sous l'eau et qui euh, émet à la tête une partie de ses gaz euh, de son moteur fusé pour obtenir un phénomène de cavitation. C'est-à-dire qu'elle creuse l'eau et elle crée une espèce de, de, de vide par cavitation dans lequel la torpille se déplace comme si elle était dans un, dans un espace aérien. Donc c'est ce qui lui permet d'obtenir des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure. Ces torpilles qui qu ont été mises au point par l'URSS euh, sont classifiées, euh, ce sont des technologies que, que les occidentaux euh, commencent à, à maîtriser, mais... Elles ne sont pas la préfiguration d'un futur conflit. Elles sont simplement le fait que la Chine, aujourd'hui, alors qu'elle avait un immense retard au niveau de sa puissance maritime, est en train de récupérer ce retard. Et comme elle est déjà la première puissance aérienne et spatiale, elle devient effectivement militairement la première puissance mondiale. Mais il n'y a strictement rien à craindre de la Chine, parce que la Chine est pied et poings liés avec la, notre consommation à nous occidentaux aux américains, aux européens parce qu'elle a des régions complètes qui produisent plus de 30% de nos produits manufacturés et donc si aujourd'hui il y avait un effondrement économique euh, de la Chine cet effondrement serait le nôtre. Et donc cette société du, du commerce qui, qui crée euh, des abominations comme l'emprisonnement d'Ali, euh, le, le fait d'être dans le couloir de la mort pour euh, crime d'opinion, elle crée aussi, on voit bien que cette société crée du bien et du mal euh, sans que cela soit sa volonté intrinsèque. Et c'est là où on comprend que le bien et le mal ne, ne sont pas des choses que, que, que l'on fait ce sont souvent plutôt des choses que l'on subit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à faire le bien et de la même manière on a beaucoup de mal à vouloir le mal. Seulement aujourd'hui, dans le cadre des arsenaux thermonucléaires, les missiles peuvent porter la mort euh, collective et la destruction et la pollution de territoire en moins d'un quart d'heure. Donc il faut bien voir que les contre-mesures ne sont plus humaines. Il s'agit de constellations de satellites, il s'agit de calculateurs, et l'opérateur humain est devenu, je dirais, presque le, un facteur négligeable. En cas de frappe du territoire français par une arme thermonucléaire, oui, je pense qu'aujourd'hui Macron serait prévenu, mais je pense que la contre-mesure serait prise par un robot. Et c'est ce qui est actuellement en train de se passer au niveau de la robotique, c'est qu'on est en train de créer des intelligences artificielles de décision. Et c'est là où on passe à un cap supérieur, c'est-à-dire il ne s'agit plus de petits robots qui cavalent sur le champ de bataille ou de drones que l'on pilote, il s'agit d'êtres artificiels autonomes qui prennent des décisions de vie ou de mort sur des êtres vivants. Et c'est ça qui est inacceptable. Et comment est-ce que la chose nous est imposée Eh bien, c'est le principe de la grenouille dans la casserole. Euh, la grenouille, elle est dans la casserole d'eau froide et puis on met, le, on met le gaz à petit feu. Et puis, ben, c'est vrai que quelques heures après, euh, L'eau est bonne, hein, la grenouille elle se détend un petit peu parce que franchement cette eau à 22 degrés, c'est délicieux. Et puis ben, quand elle s'aperçoit que l'eau commence à tourner aux alentours des 35 et 40 degrés, et qu'elle se dit oula quand même, eh bien elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus sortir de la casserole. Voilà, et l'eau continue à chauffer et effectivement la grenouille va être ébouillantée. Et alors, on ne va pas rendre la grenouille ni responsable, ni coupable, et pourtant, il subit un bien grand mal qui va finir même par la mort de la grenouille. Et c'est ça que je... Sur, la chose sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est pour ça que je jeûne depuis 15 ans, tous les ans, entre le 6 et le 9 août, c'est-à-dire entre les dates d'Hiroshima et Nagasaki, qui étaient de petits pétards euh, atomiques par rapport à nos armes thermonucléaires qui sont multi-têtes donc qui contiennent parfois 10 armes avec une puissance de, 10, de, de, de 10, oui 10 à 20 têtes avec des puissances de destruction 100 fois supérieures à Hiroshima donc on n'est plus du tout ce n'est pas comparable c'est pour ça que je parle d'armes thermonucléaires qui n'ont plus rien à voir avec les armes atomiques utilisées sur les populations civiles en 1945 et donc je jeûne depuis 15 ans 4 jours à l'eau non pas... Oui, effectivement, je veux que la France arrête de dépenser en pure, en, en pure perte, et même de manière nuisible, 4 à 5 milliards d'euros tous les ans, ça c'est certain. Mais, mais la plaie n'est pas, pas une plaie d'argent, car chacun le sait, la plaie d'argent n'est pas mortelle. Non, la véritable plaie, c'est de, de, de, de croire qu'une majorité de, de gens qui appartiennent au territoire qui s'appelle la France, et donc qu'on dit abusivement français, de croire que ces gens-là sont prêts à polluer pour des millénaires des territoires et à tuer des femmes et des, et, et, et des enfants dont le seul crime est de ne pas être français. Et moi, je ne veux pas, je ne veux pas qu'en mon nom, on puisse polluer pour des milliers d'années et, et carboniser. Des femmes et des enfants dont le seul crime sera de ne pas être français. Et je le dis, et je le dis tout net. Et on pourra on pourra bloquer mes profils Facebook, on pourra, on pourra me mettre en prison. Je continuerai à le dire comme Théodore Monod, qui veut la paix, prépare la paix. Et aujourd'hui, à Radio Radar, nous préparons la paix. Parce que nous sortons des discours convenus, non, non, non, nos emplois ne valent pas leur vie, non. « Je ne veux pas que la France équilibre sa balance commerciale avec les armes. » Non, Monsieur Macron, non, Monsieur Macron, il faut reconvertir euh, les industries d'armement. Oui, c'est ça que nous voulons. Oui, c'est ça que la jeunesse française veut, au-delà d'avoir du travail. Parce que la jeunesse française, elle ne veut pas fabriquer des obus et des missiles. La jeunesse française, elle veut avoir un vrai travail. Voilà, et donc elle veut décider de ce qu'elle produit. Et donc, on n'est plus dans la question d'accepter Pierre, Paul ou Jacques, on est vraiment dans la question du fondement, des fondations. Et c'est pour ça que je me pose la question de la République même. Est-ce qu'on ne doit pas toucher à ces fondements Est-ce qu'on ne doit pas se dire que la République a fait son temps, qu'elle a apporté du bon L'éducation pour tous, on a rehaussé le niveau de vie, mais qu'aujourd'hui, qu il, faut, il faut arriver à une nouvelle société, avec les moyens informatiques justement, ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour faire taire les gens. Eh bien, on pourrait voter tous les jours sur des problèmes locaux, des problèmes régionaux, des problèmes continentaux et des problèmes mondiaux. On pourrait aujourd'hui créer une démocratie planétaire où chaque voix serait entendue, où chaque voix compterait. Et c'est ce monde-là dont ne veulent pas les transnationales. Parce que ce monde-là, il est possible et on peut le faire dès demain. Et c'est à ça, c'est pour ça que je suis content d'avoir des Anonymous avec nous, c'est à ça qu'on doit dire aux gens non, ne désespérez pas. Vous avez gagné les dernières présidentielles au premier tour. Et en plus, au deuxième tour, vous avez fait encore plus fort. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir, le pouvoir en France. C'est ton... nous. C'est nous qui moi moi l'avons. J'ai eh des chiffres qui sont différents. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'ai des chiffres qui sont différents. J'ai été sur les J-France. Et les J-France, j'ai pris les, les résultats du premier et du second tour. Si je reprends... Les, les chiffres. Euh, Macron n'a pas été élu à euh, 66,1%. Il a été élu à euh, 43,61. C'est ça que je dis qu'on a gagné. C'est les, les gens voilà. qui ont pas élu Macron. Donc 43,61. Ça, c'est des chiffres que je n'ai pas modifiés. Hein, euh, on peut toujours aller les voir euh, ils, sont ils sont en c ligne c'est pas, pas sur un site quelconque ah, c'est sur l'EGFrance hein. ah ben moi j'ai pris, pris une donc, euh, de donc si on prend l'équivalent du premier tour par rapport au, au second tour moi j'ai repris les comptes il y a eu plus d'abstention de vote blanc au second tour voilà. j'ai repris les comptes et puis j'ai fait en sorte de voir exactement ce qu'il en était par rapport au nombre de personnes qui ont voté Alors, j'ai divisé en deux camps. J'ai divisé en deux camps ceux qui sont pour euh, l'Union européenne néolibérale et ceux qui sont, euh, entre guillemets, euh, pour une autre Europe ou contre cette Europe-là ou qui veulent euh, quitter l'Europe euh, pour X raisons, mais en tous les mais cas, l'Union hein, européenne, l'Union européenne, hein, l'Union européenne, pas euh, bon, l'Union Euro européenne telle qu'elle est. Alors, moi j'ai repris et les, les européen, chiffres et je les ai additionnés. Et j'ai pas compté les, les nuls, j'ai pas compté les blancs et j'ai pas ah, compté les peur. abstentions. Hein. Donc, je... mais je compte simplement ce alors les suffrages exprimés. Là, on reprend hein, les chiffres tels qu'ils sont là. Je ne les modifie pas, hein. il suffit d'aller sur le site, hein, voir exactement. Et ben, ceux qui sont pour une autre Europe, ou qui veulent quitter l'Europe, euh, l'Union Européenne telle qu'elle est, ou euh, changer l'Europe, hein. ben, il y a 63,09% oui, des gens... Ça n'a ont... pas changé depuis 2012. Voilà. Je je fait dans Donc, un article, je Et en réalité, ceux qui veulent vraiment de cette Europe-là, ils sont... 36,91%. C'est pour ça que si on faisait le référendum du 29 mai 2005, je pense que le score pour le non, c'est-à-dire le fait de bouler l'Union européenne, euh, qui est basée sur le traité euh, Euratom, donc euh, sur euh, les armes, sur le nucléaire, eh bien, elle serait boulée de manière encore plus forte. Alors moi, je, tiens, je, je tiens à, vérifier, à faire vérifier parce que là, là, je je prends les pourcentages tels qu'ils sont. Hein. Je les ai repris. Hein alors bien sûr dans la note il est question de dire euh, il faut aller voir sur le site hein, en raison des, des arrondis euh, sur la deuxième décimale la somme des pourcentages ne peut être égale à 100% alors bon là j'ai repris exactement alors là j'ai refait par les pourcentages par rapport à tel que ça doit être exactement donc ça, on obtient 100% et là sur le site on retrouve 100% 0,01. Bon, Mais en tous les cas, les chiffres, je ne les, je les ai pas modifiés. Et je ne compte pas les, les nuls, je ne compte pas les blancs, je ne compte pas les assumptionnistes, tel que c'est sur le site. Et on retrouve 63,09% des gens qui ne veulent pas de cette Europe. Ou qui veulent une autre Europe. Donc euh, voilà ce que voilà c'est ce que, que le vote utile. On a un président qui se prétend être légitime, à 66,1%. Et je trouve que c'est vraiment honteux. Et euh, justement, bah, j'ai repris un, une autre... Euh, un, sur un autre site, vous connaissez, vous connaissez Assolino. Donc, euh, j'ai fait voir sur son site, bien entendu. Et euh, il, il nous fait voir sur la feuille de route de la Commission Européenne l'objectif pour la France et ça s'appelle la COPÉ alors vous pouvez aller voir et alors je vais... Voilà lui-même avec sur le site Assolino. extrêmement nuisible même GOPÉ, pardon GOPÉ ça veut dire grande orientation de politique économique, ça c'est les feuilles de route européennes. Et ça, il le dit, c'est une feuille de route de Matignon. Et en fin de compte, le le président Macron, ben en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut C'est exactement tout ce qu'il a promis comme tout ce qu'il a promis comme feuille de route pour la présidentielle 2007, 2017, pardon. Eh ben, euh, on, le retrouve, euh, on le retrouve, sur la feuille de route européenne. Voilà. Donc, euh, euh, on peut dire qu'on on est les dindons de la farce, parce qu'en en fin de compte, on va se faire euh, bouffer. Alors moi, je, sou je souhaite une seule chose. Ils nous ont bouffé le. Je souhaite une seule chose. Il y a encore le troisième coup, qui est euh, parce que le, les présidentielles se jouent aux euh, législatives. Et pour les législatives... Normalement, les législatives précèdent les présidentielles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu Hollande, on n'est pas sorti de l'OTAN, c'est profondément scandaleux. On a eu Hollande, on n'est pas sorti de l'OTAN, hein, et on n'a pas réinversé le calendrier. C'est-à-dire que le vrai calendrier, hein, en démocratie, c'est législatif, parce que les législatives donnent une majorité, et après, en fonction de cette majorité, on élit un président. Donc, moi, déjà, je dénonce ce régime monarchique, hein, qui se fout réellement de l'opinion des français, vu qu'une majorité de français ont dit qu'ils ne voulaient plus de président, qu'ils ne voulaient plus de ce système et pourtant bah, on a un guignol au nom du MEDEF qui dirige la France. Voilà, ça c'est la réalité. Et maintenant, euh, on va organiser des législatives, on va avoir d'autres guignols, euh, genre Mélenchon, Hein, et tous les, pro, tous les gens qui sont pour le Stakanovisme à la place du taylorisme et moi je te dis, choisir entre taylor ou stakhanov c'est pas ma tasse de thé, ni l'un ni l'autre et donc je préfère choisir la décroissance et c'est pour ça qu'on va essayer de joindre notre ami Eric Peteta et sa suppléante Muriel pour qu'ils nous parlent un petit peu de, de vraie politique c'est-à-dire qu'ils nous parlent des gens qui cultivent leur jardin, qui aimeraient bien pouvoir euh, auto-construire auto récupérer des maisons, se loger se nourrir, pas être à la charge de la société mais être la société c'est ces vrais gens là qu'on veut entendre parler voilà. et Eric en tant que candidat aux législatives il est le candidat de cette vraie parole de cette parole libre insoumise, de cette parole qui dit si je veux fumer un petit pétard, je fume mon petit pétard qu'est-ce que tu vas me criminaliser hein toi qui bois tes 10 litrons par jour qu'est-ce que tu vas me criminaliser si je fume mon petit pétard et c'est ça dont il faut parler parce qu'aujourd'hui eh il y a un langage où on criminalise des gens uniquement pour leurs idées et uniquement, voilà, le, le type qu'on va le prendre avec un joint dans la rue, on va l'enquiquiner le, ouais, parce qu'il ne boit pas du gros rouge. Ouais, Et moi, je trouve ça je trouve ça scandaleux. Ça, ça a commencé depuis longtemps, en hein. C'est depuis longtemps que ça a commencé. Oui, mais c'est pas parce que ça fait longtemps que ça existe qu'il ne faut pas. C est, c est, c est le vrai problème est là, justement, la démocratie. Oui. Non. Moi, je vais, je vais dire non, une chose quand même. Je sais que moi, quand j'avais 22 ans, je, je vivais en république dominicaine et à l'époque je fumais la pipe et un jour on m'a mis en tôle pendant un week-end parce pendant... que tu fumais la pipe oui ouais, parce que j'étais sérieux quand on me pointait avec un revolver comme si c'était une blague toi. là on va essayer de on va essayer de joindre euh, notre ami Eric Petétain et aussi sa suppléante euh, moi je dis, une chose, je dis une chose quand même en attendant hein. et ben, moi, pour moi il faut absolument ne pas donner un blanc-seing à Macron et il faut vraiment qu'il soit dans une situation minoritaire pour ne pas qu'il applique les, les directives européennes. Et quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas voter pour, voter, pour euh, Macron. Il faut voter pour un contre-pouvoir. Et c'est une, une nécessité. Ou sinon, euh, je, vais te, je vais vous dire, on va, on va saigner des gens-ci parce que on, tous les jours, on va prendre des yeux percutes dans la figure. Je suis correct. Je ne voulais pas dire dans la gueule. Mais en tous les cas, on va, se, on, on va saigner des gencives et on va saigner du pif. Donc, euh, votez pour un contre-pouvoir. Euh, surtout, ne donnez pas un blanc-seing à Macron et on aimerait t'entendre ainsi que ta suppléante Muriel, voilà pourquoi. Donc essaie de nous rappeler euh, avant 21h30, vu que normalement à 21h30 on arrête, on aurait bien aimé que tu puisses t'exprimer euh, en direct et que Muriel puisse s'exprimer. Voilà, à toutes, Eric. Donc voilà, on a essayé avec, euh, grâce au téléphone portable de Pierre de joindre notre ami Eric Pézetain et Muriel sa suppléante pour qu'il nous apporte un petit peu, je dirais oui, euh, un peu d'air frais parce que euh, par, parler des, des, des chiffres de ces élections de non-choix c'est pas vraiment important parce que tout, tous les gens qui se sont présentés se sont présentés dans le cadre d'un système qui déjà imposait 500 signatures ce que je trouve euh, unique et, euh, et, et, et donc à partir de là on ne peut pas parler réellement pour moi euh, d'élections libres et ensuite euh, des gens qui ont obtenu pour leur campagne des financements dont ils cachent encore aujourd'hui euh, l'origine voilà et moi je, je suis assez dubitatif par rapport à l'origine de certains financements de personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir parce que je m'aperçois que depuis qu'ils sont élus j'ai beaucoup de, de, de, de difficultés a beaucoup plus de difficultés à défendre des gens le comme Chico, comme Ali et voilà, oui. et beaucoup plus de difficultés à, à là, parler après, du fait que l'Arabie Saoudite est quand même notre premier client au niveau des armes et donc je m'interroge est-ce que est ce m'aurait menti est-ce que je serais pas est-ce que je serais dans une république bananière et est-ce que tout est-ce que tout à coup eh bien je me retrouverais comme comme l'autochtone qui qui voit ses bananes et, et, et le fait et le fait de vivre tant qu'il a des gens qui, qui viendraient qui d'ailleurs et qui auraient débarqué euh, euh, dans, dans leur seconde voilà. donc je, je veux savoir réellement est-ce que, est que toutes les crétineries euh, dont on nous saoule euh, t'es français, t'es pas français toutes, toutes ces bêtises criminelles parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, y a des, des centaines de gens qui meurent au fond de la Méditerranée actuellement, ce sont pour des problèmes de nationalité et en plus des gens qui sont obligés de fuir des pays on a été foutre la merde avec nos armes. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, la Syrie, la Libye, C'est pas la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a bizarre, déstabilisé hein, notamment la Libye, parce qu'il y même. avait plus de 200 milliards de dollars d'avoir, et que l'Angleterre, la France et euh, les États-Unis guignaient cette euh, richesse. Il ne s'agissait euh, pas euh, du tout d'apporter euh, euh, la démocratie. Et aujourd'hui, ce, ça, ce qui se passe contre l'abominable régime syrien, c'est pas non plus pour apporter la démocratie aux Syriens, on le voit bien les Syriens démocrates ils se font massacrer ils sont obligés de fuir leur pays et eux ils finissent au fond de la Méditerranée Donc, mais par contre, par contre oui effectivement euh, la France a fait 160% d'augmentation des ventes d'armes et ben moi je ne m'en réjouis pas je ne me réjouis pas que la balance commerciale de la France puisse être aussi en forme sur autant de sang. J'en ai, ai, ai même pas honte, parce que j'estime que je n'en suis pas responsable, ni coupable, ni responsable. Et par contre, oui, je suis responsable du fait que dans le futur, ce ne soit plus le cas. Et moi, je demande vraiment une reconversion de l'industrie de l'armement. Il y a énormément à faire dans les énergies renouvelables, euh, il y a du boulot pour tout le monde. Euh, on peut gérer la France de manière intelligente euh, de, de, et de manière non violente en préparant une vraie paix une vraie paix qui sera une paix sur le territoire français mais partout dans le monde parce que tu ne peux pas être en paix s'il y a la guerre quelque part la guerre, la guerre c'est une peste et tant qu'il tant qu y aura un foyer de guerre dans le monde aucun pays ne pourra se considérer en paix et, et je crois que réellement ce qui s'est passé c'est ce qui se passe encore, et que justement, quand j'ai parlé de l'indifférence, moi je ne veux pas être indifférent. Je refuse d'être indifférent. Je n'ai pas bombé tous les monuments morts de la ville d'Épinay-sur-Seine pendant la première guerre du Golfe, opération tempête du désert, alors qu'il y avait des hélicoptères apaches qui poursuivaient de pauvres Irakiens qui avaient soif dans le désert pour les dégommer comme des lapins, je ne veux pas de ce monde de, de, de merde qui a fait qu'il y a eu plus d'un million de morts à Bagdad à cause du blocus, hein, soi-disant euh, pétrole contre nourriture, et qu'en qu France on a eu des gens comme Pasqua qui, qui se sont fait des couilles en or avec ça. Je, je, je, hais, je, hais ce monde, je hais ce monde où, d'une certaine manière, on vient culpabiliser les peuples et on les fait s'assassiner entre eux parce que c'est pire que tout. Tu dois te sentir coupable de ce que fait ton gouvernement et en plus, et en plus, tu te fais assassiner. Et on le voit aujourd'hui par rapport, moi j'ai été au rassemblement palestinien, j'ai pris des photos et la dame qui parlait, parce que j'étais entre elle et, et le public, euh, m'a demandé de me pousser euh, de, de manière, euh, et je lui ai dit, ben, je vous empêche pas de parler, et du genre, c'était, dégage. Et moi, j'estime que ces gens-là, ils appellent au boycott de l'État d'Israël, et à un moment, elle, elle a, sa langue a fourché, elle a, elle a pu parler d'Israël, elle a parlé de Juifs. Et je me suis dit, mais c'est grave, c'est cette opposition institutionnelle en France qui est ignoble parce que elle, elle, à la fois elle est antisémite et à la fois étymologiquement elle est anti-musulmane elle, elle, elle est contre tout ce qui n'est pas français euh, estampillé NF et, et elle est abominable et c'est ce nationalisme là qu'il faut réellement combattre et moi je dis dans les législatives voilà pourquoi moi j'appelle à part voter des gens, des gens qui ont des idées comme Eric je dis moi le mieux c'est de s'abstenir et de voter blanc quand ils découvriront qu'il y a 90 ou 80% des Français qui n'ont pas été aux urnes, eh bien ils sauront qu'ils sont des rois nus. Les rois nus, ce sont des rois nus. Ils ne dirigent rien. Aujourd'hui, euh, si, euh... <rire> si les Français décident de faire la grève générale, s'ils décident qu'ils en, ouais, mais... en ont marre de fabriquer du surtravail, ils en ont marre de ce monde qui leur impose tout plein de choses qu'ils refusent comme le nucléaire, Eh bien ils ont le pouvoir de changer les choses. Une bonne grève générale, mon gars, tu vas voir. Tu vas voir comment comment les pierre gattazes, tout à coup ils vont perdre leur petit sourire narquois d'avoir bien berné tout le monde. Tu vas voir qu'ils vont perdre de leur superbe et que tout à coup ils vont se rendre compte que leurs actions et leurs dividendes fondent et disparaissent parce que c'est votre sueur, c'est votre travail. Et bien aujourd'hui, il faut juste que le peuple prenne conscience de sa force, de ce qu'il est. Et est on quoi, peut changer. Le peuple, ce sont les gens, c'est toi, c'est moi. tout. C'est pas autre chose. Eh oui. Il faisait partie du peuple. il fait partie du peuple aussi. Bien sûr. Bien sûr. Le peuple, c'est aussi Marine Le Pen le peuple c'est aussi Mélenchon justement, le peuple n'exclut personne le peuple c'est tout ça et je dirais c'est une grande diarrhée mais, mais à la fois c'est quelque chose dont sortira tout le bien ou tout le mal mais ce n'est pas en lui tournant le dos qu'on va, qu va avancer voilà. et cette, cette France en marche qui tourne le dos à une majorité de français euh, elle est en marche pour qui elle est en marche pour quoi elle est en marche pour remplacer euh, euh, Fessenheim par Flamanville. Elle est en marche pour, euh, pour euh, enterrer les déchets nucléaires à Bure. Elle est en marche pour, euh, pour qu'on fasse encore plus de 160% d'augmentation en 2017 dans les ventes d'armes. Si elle est en marche pour tout ça, eh bien oui, elle est en marche sans moi, euh, depuis le début. Et même, je dis, j'appelle au sabotage non-violent. Je dis que si quelqu'un travaille dans l'administration et qu'il a un avis d'expulsion, et bien l'avis d'expulsion c'est un bout de papier. Il peut se perdre, il peut tomber à la poubelle. Et vous, policiers, CRS, on vous donne des matraques, mais ce n'est pas obligatoirement pour que vous vous en serviez. Vous pouvez rester derrière votre bouclier, voilà. Et même à un moment, pourquoi pas faire comme certains CRS italiens qui ont posé matraques, boucliers et casques, et qui ont fraternisé avec la foule. Oui, effectivement. C'est ça, c'est possible, et c'est à ça que nous devons appeler, et ça c'est non-violent, ça c'est pas de la radicalisation. Moi je, je dis, je suis contre Accab, je suis contre ce, ce, ce slogan anglo-saxon qui dit « All cops are bastards ». Non, tous les policiers ne sont pas des bâtards déjà, et puis en plus « bâtard euh, est, », j'estime que j'ai rien contre les merdes des policiers, et moi j'estime que chez les policiers il y a aussi des gens bien, il y a des salauds et des gens bien comme partout. Et donc je ne m'associe pas à ces slogans de « merde », euh, et tu donc je, à humain je pense que nous sommes tous des êtres humains et que si nous l'oublions, eh bien oui, nous allons reproduire les camps de concentration, nous allons reproduire tous les totalitarismes parce que les totalitarismes, ils naissent de ça, ils naissent du fait de croire qu'on va apporter une vérité aux autres. Voilà. En voilà, revenant à ce que tu disais là, euh, qu'il y a eu des militaires en, en Italie qui ont... Fraternisé oui. bah, Aussi au Portugal en 1974. Révolution des œillets. La révolution des œillets où les militaires ont fraternisé avec le peuple, avec les gens. On leur a donné les œillets. Et il y a eu ça en Hongrie aussi en 1956 où certains militaires hongrois ont fraternisé avec euh, les gens. Mais, euh, bon, malheureusement, il y a eu les tanks soviétiques, etc., alors aujourd'hui, deux radars, moi j'appelle la, la révolution non-violente, la révolution des Lilas, vu que la Rose a échoué. Eh bien, euh, espérons dans la ré révolution vrai, du, du, du Lilas, euh, on appelle une, réellement une révolution non-violente, à du sabotage non-violent. On dit à tous les gens, vous travaillez à l'éducation nationale, vous travaillez dans la police, n'acceptez pas les programmes de euh, l'éducation n'acceptez pas, et en, enseignez comme vous avez envie d'enseigner, et si on vous envoie pour vous réprimer... Euh, des gens qui expriment simplement des opinions et bien fraterniser avec eux et on va on va, en fin de compte euh, oui réellement réenchanter le monde mais pas, pas, euh, pas comme le voulait le, le MEDEF on va dire aux gens rêver, parce que tout ce qu'il y a de beau vient des rêves et si vous arrêtez de rêver vous êtes mort et soyez vivants. on appelle à la vie, on appelle au clou d'activiste que vous, vous, vous, vous, vous est voyez sommes bon, ensemble c'est voilà. cette révolution voilà. là que l'on peut, que oui. l'on souhaite, et on va dire au revoir, enfin, dire au revoir à tout on va dire au revoir à tout le monde, hein, et, puis, euh, et puis je vous souhaite un bon week-end d'ascension à hein, mal, malgré tout. tout. Hum. Et, on pas pas voilà, et bon, bon courage à mais... vous tous. Voilà. Et c'est bon, c'est ce que Roger euh, disait euh, par rapport à l'analyse, c'est pour ça qu'il est top, euh, enfin, les ventes d'armes, tout ça, enfin les gens qui se sont un peu éveillés et qui se sont rencontrés là ces derniers mois sur Paris à de debout. Euh, que ça soit mélanchonné ou manipulé, il y a quand même une belle rencontre. Euh, après là, justement, il y a des petits noyaux euh, de... de Pour de la législative aussi, oui. Très bien. Euh, eh, euh... Et MP d'État, vas-y, fonce dans le temps ouais, Il y a de <rire> l'idée, parce que justement, en connaissant un peu mieux les lois, bah, on se rend compte que a, si on a mis le vote, apparemment, on peut être endossé. Enfin, après, voilà, est-ce qu'on rentre dans leur jeu ou pas Parce que moi, j'appelle aussi à l'abstention ou au vote blanc hein, parce que euh, la démocratie c'est un du ciment, ils ont initié euh, le suffrage universel, ils ont vendu, alors c'est la démocratie, mais les référendums... Euh, et on est pas, contre enfin, ce suffrage que, oui. euh, ils, ils, peuvent euh, ils, ils peuvent le développer, ils pourraient le développer, c'est pas, euh, pas leur intérêt, il euh, y a du bon à partout, des euh, traverses, il n'y a pas de porcins et de sang d'esprit de nos jours, puisque de toute façon on est pollué. Euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonne volonté. Euh, bah, on appelle les gens de bonne volonté à se rencontrer, à se rencontrer 29 et à mai, débattre. 19h-21h, place, 19h, place de la République, la victoire référendaire contre l'Union Européenne. 29 mai, 19h-21h, place de la République, la victoire référendaire contre l'Union Européenne, contre les services publics démantelés par les critères de convergence de l'Union Européenne contre le nucléaire imposé par l'Union Européenne. Car nous avons déjà voté contre il y a 12 ans. Voilà, et eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission numéro Radar 19. Au revoir.